La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 33. Vous distinguez au loin une sorte d'édifice. En vous approchant petit à petit, vous constatez qu'il s'agit d'une porte, laquelle vous bloque le passage. Si vous voulez essayer de l'ouvrir, allez au 13. Si vous toquez, allez au 37. Si vous préférez faire demi-tour et aller là-bas, rendez-vous au 19. Si vous préférez faire demi-tour et aller ailleurs qu'ailleurs que là-bas, mais pas là-bas, allez au 25.